Alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment harmoniser une mélodie au piano. Euh, donc c'est une question qui revient assez fréquemment. Et l'idée donc c'est de prendre une petite mélodie à la main droite et de voir finalement quels sont les accords que je vais pouvoir jouer dessus. Et le truc en fait à comprendre c'est qu'il y a plusieurs possibilités. On peut trouver différentes suites d'accords pour une même mélodie. Tout dépend en fin de compte quelle est la nature que l'on veut euh, eh bien, appliquer à chaque note. Par exemple, si on prend euh, cette mélodie-là. Donc Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Ré, Do. Donc déjà, c'est bien parce qu'on entend un début et une fin, une conclusion. Ce qui permet euh, eh d'identifier déjà la tonalité. C'est important de savoir un petit peu où on va déjà et d'établir un cadre autour de cette mélodie. Donc déjà, de déterminer quelle est la tonalité. Donc. Euh, on entend ici un retour à la maison, quelque chose de conclusif. Hein, on on s'est baladé. Donc, on serait allé ici sur le cinquième degré. Et là, on retourne à la, retourne à la maison. Donc, on serait logiquement, on l'entend facilement à l'oreille, mais aussi en analysant vite fait les notes, euh, on serait en, en tonalité de Do majeur. Donc, on pourrait appliquer eh bien, les accords issus de Do majeur sur euh, cette mélodie. Maintenant, quels accords appliquer Elle est là la grande question. Eh bien, tout dépend. Euh, en fait, il y a plein de possibilités. Par exemple, ce qui va être important, là, c'est de se dire « Ok, euh, il va falloir être logique. De toute façon, si on veut construire un morceau qui a du sens, on ne va pas réinventer la roue au départ du moins. On va tourner autour des cadences, c'est-à-dire des suites et des enchaînements d'accords qui sont types pour eh bien, coller à notre mélodie. » Donc ce qu'on va faire, on va déjà identifier un petit peu les différentes cadences types en musique. Par exemple, 1, 5, 1. 1, 4, 1 1, 5, 6 6, 4, 2, 5 ou plutôt 6, 2, 5, 1 par exemple Alors on va trouver plusieurs variantes comme ça et on va pouvoir tourner autour de ces cadences là et en créer un petit peu des, des variantes donc si on prend un petit peu cette mélodie et eh bien il faut se poser la question si je pars du Do là ici, Quelle est euh, la nature de cette note Est-ce que c'est la fondamentale de mon accord de Do Ça pourrait. Là, on pourrait faire par exemple Do-Ré-Mi et garder un accord de Do à la main gauche. On aurait la fondamentale, la seconde et la tierce par rapport à mon accord de Do. Euh, ensuite, Sol-Fa. Alors ce Fa, c'est quoi Est-ce que ça serait la fondamentale d'un accord Du coup, ça serait la fondamentale de Fa. Et ensuite, pourquoi pas Ré, Do. Donc là, j'ai joué, par exemple, une cadence plagale. En considérant que mon Do, eh c'est la fondamentale ici. Une petite mélodie. On arrive sur Fa. Et Ré, note mélodique, et Do. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait une compose sur deux accords. Voilà. Mais, évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Ce Do-là, ça pourrait également être la tierce de l'accord de La mineure, pourquoi pas. Et à partir de La mineure, on connaît des cadences qui commencent par cet accord. Si on fait par exemple Do, Ré, Mi, Sol, Fa, alors ce Fa ça pourrait être aussi pourquoi pas la septième de Sol septième. Donc on aurait 6, 5, 1 par exemple. pourquoi pas faire 1-5-1 tout simplement. Alors on va essayer une anatole maintenant. On va faire. Voilà, j'espère que cette vidéo extrait de mes cours a pu vous aider. Donc si vous souhaitez aller plus loin et apprendre l'accompagnement au piano, l'improvisation ou la composition, même si vous êtes débutant ou autodidacte, eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin de recevoir mes meilleures astuces et secrets piano pour que vous puissiez eh bien, progresser rapidement, comprendre ce que vous jouez afin finalement de libérer votre créativité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.